Django. Bon on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Tony. Vas-y, vas-y, vas-y, tape, tape. Tape, Ok, Django. Attends, il y a Jackie Il y a Jackie Ah le bâtard, lui il est venu que nous Putain, archetane Tiens, prends ça Eh moi aussi, je fais pareil, enculé C'est tout, putain Non Vas-y Vas-y, fais-moi plaisir Ouais, bon... Ouais, tu vois, la technique secrète... Euh... Tu toi déjà, déjà apprends à taper. En fait on dit qu'elle est secrète, mais maintenant tout nous le sait. Ouais bah oui j'avoue, on l'a dit. Bah sinon euh. Ouais non. On... <coughs> ok, dernière balle avant d'aller au clubhouse. house Ok. On va pas encore revenir. Attends, attends, attends. Coup de... Ça doit être ta meilleure balle. Il a failli partir avec le club. Est-ce qu'on peut mettre la caméra qu'on est Non. Non. quest En fait, le Red Bull, c'est bon, mais c'est bien plus cher. Alors que le Monster, c'est pas trop cher et c'est bon aussi. Mais 2% d'énergie et à chaque fois que je pris les deux, j'ai du balade en parole. Mais la meilleure, c'est pour le Red Bull, les <rire> <moi, c> <rire> J'avoue, ici c'est pas mal. moi, c'est moi, moi, de de oh, oh les gars, ok les gars, on va où Direction McDo ma gueule. Direction McDo? Oui, lui, il va la ma Il va McDo la il va la dalle il ça il va très il va la Ok on va jouer des mecs Ah ça fait un 2 contre 1, oh. je les prends un, un contre 2, ils sont tellement nuls à chier et ça, et ça va faire des petits contours oh. Attends j'ai l'immédiaté Ah ouais en tu j'ai des, des gens Après j'ai l'immédiaté donc comment dire, je vais les violer Euh Quoi Non mais je prends de la couleur Oh ouais Oh les gars Moi j'ai une fantôme sur mes cheveux Pourquoi tu être que j'ai mis des cheveux alors que c'était 20 degrés et c'est du H2 Ah je sais pas en fait Ouais j'ai mis un peu de bleu pas un boucle Ta gueule ah ouais Donc on arrive au McDo d'ici 10, 10 minutes, on a... Hey, comme genre... en fait, j'ai regardé, c'est une demi-heure à pied, donc... Ouh, oh, Putain Et, je, je pense que tu te fais emporter, par drone comme ça, t'es comment je je pense es bien. <rire> Ah ouais Regarde. Franchement, pas mal pas mal on ma oh, toi, pas mal on pas mal c'est pas Non t'as mis le je me mets là-dedans. Ouais. Oh non, ah, merde. non, non, non En merde. fait bien voulais que je meure bon, hein. En fait je vais te dire un truc, je, je, je, quand j'ai pris la cam, les 500 likes, je vais, un autre jour, je vais me là-dedans. Non, non, c'est pas bien Imagine ouais. la galère. Et maintenant que je vais ça, le Big Mac ah, les ah, Avant les démas, c'était mieux parce que mettez une boîte et donc il n'y avait pas de papier que tu pouvais... Oui, oui, c'est vrai. Tu vas aller pendant que tu manges. Ouais. C'est gênant que tu es baisé. Avant de manger, après. Après manger t'es baisé Non là, là où t'es baisé c'est en milieu d'après-midi C'est T'as ah, trop oui. le saut Bon manger comment Rapidement oui. ou ouais. Ouais.